Bonjour à tous frères et sœurs, j'espère que vous vous portez bien par la grâce du Seigneur. On se retrouve aujourd'hui pour une courte vidéo. Nous sommes en compagnie d'une jeune fille qui n'est pas encore chrétienne. Je dis pas encore parce que nous croyons par la foi qu'elle va bientôt accepter Yeshua comme Seigneur et Sauveur. Et elle va nous partager un songe qu'elle a eu par rapport à l'enlèvement de l'église. Alors... Avant qu'elle raconte ce songe-là, euh, on va un petit peu voir euh, son, son contexte familial pour qu'on puisse mieux comprendre aussi euh, comment, comment le Seigneur a fait les choses. Donc est-ce que tu peux nous dire un peu euh, quel est ton contexte familial, quelle est la religion qui est pratiquée dans ta famille Est-ce que tu la pratiques ou pas Quel est ton rapport un peu par rapport à la foi bah, Du coup, moi je suis née dans une famille musulmane et euh, au début je pratiquais la religion voilà, comme il se devait. Sauf que, je sais pas, arrivé à une période, ça a commencé à moins m'intéresser. Et euh, je me suis finalement tournée vers la religion, enfin, pas la religion, mais la foi chrétienne plutôt. Voilà, je commençais à avoir des TikTok, même sur Instagram, tout ça. Et je voyais vraiment que, voilà, le but était vraiment de construire une relation avec Dieu et pas seulement de suivre une religion, voilà, faut le servir en fait. Et du coup, voilà, je m'intéresse de plus en plus à cette foi-là et je veux vraiment rentrer dans ça. Ce... D'accord. Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es plus intéressée à la foi chrétienne en fait, ça a commencé d'abord euh, par ma sœur, voilà, je l'ai vu se convertir et je voyais bah, du coup le changement. Je me suis dit que ça, allait vraiment d ça a vraiment l'air d'être pas mal, pardon. Et aussi, euh, voilà, il y avait les réseaux sociaux, mais ça c'était plus en 2022 du coup. Euh, J'ai vraiment commencé à, à m'y intéresser en voyant certains TikTok ou vidéos sur Instagram, voilà, qui parlaient de ça... Et euh, je me rendais compte en fait que c'était vrai quoi, genre je voyais ce qui était dit par exemple dans la parole et ce qui se passe réellement et je voyais que tout concordait en fait. Et du coup bah de là je me suis vraiment, j'ai commencé à me poser des questions et tout et... voilà D'accord très bien et euh, bah justement en parlant d'Instagram, euh, la veille du jour où tu as fait ce songe, tu es allé sur Instagram et est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce qui s'est passé alors en fait j'étais sur Instagram et j'ai vu un post chrétien, sur une page chrétienne du coup, et euh, en fait ça disait euh, « quand Dieu te parle dans tes rêves ». Et moi je me suis dit bah, « ah parce qu'il parle même dans les rêves ». En fait c'était pas forcément sarcastique mais je me suis dit « ah c'est étonnant qu'il parle dans les rêves aussi ». Et du coup en fait le soir même j'ai fait un rêve, alors j'étais avec ma famille, on était dans un espèce d'immeuble délabré, complètement sale. Fin... Et c'était même la... En fait, c la, crise éco... c la crise économique, pardon. il n'y avait plus rien, bref. c'était la fin, c'était la fin. Et en fait à un moment donné on est sorti euh, pour aller chercher des denrées, voilà, des choses à manger, fin... aller chercher quelque chose. Et en fait à un moment donné j'entends une voix dans le ciel qui dit « Bien à vous mes enfants » et euh, j'entends aussi des bruits en fait dans le ciel et euh, de là euh, je vois des lumières avec des flashs rouges et il y a ma soeur qui me dit ah il nous appelle et du coup là je sens mon corps se bloquer en fait je pouvais pas bouger et du coup là euh, je vois en fait que nos corps s'emportent et moi je me dis mais non je peux pas partir comme ça voilà et du coup voilà j'ai compris que Dieu nous appelait pour, euh, parce que c'était la fin quoi et c'était du coup le jour euh, de l'enlèvement Waouh, c'est vraiment un songe qui est très très parlant pour nous qui sommes, qui sommes chrétiens. Parce que comme je l'ai expliqué, en fait, cette jeune fille n'est pas encore chrétienne. Mais bon, au nom de Yeshua, c'est déjà réglé. Euh, mais sans même avoir encore donné sa vie au Seigneur, le Seigneur lui parle comme ça clairement de choses qui sont écrites dans la Bible. Et pour nous qui sommes chrétiens, ça doit vraiment être une interpellation, vraiment, que, que le Seigneur revient tout simplement. Et euh, comment tu t'es sentie après avoir fait ce, ce songe là bah, du coup je me suis réveillée un petit peu en sursaut, j'étais mal, j'ai pleuré parce que je me suis dit bah c'est la fin quoi je sais pas il va bientôt revenir et puis je me suis pas vraiment convertie voilà je, suis, je le suis pas encore à 100% donc euh, ouais ça a vraiment fait un choc quoi je m'attendais pas du tout sachant que j'avais jamais rêvé de trucs comme ça donc euh, ouais, pour moi c'était un choc total Waouh, et euh, tu es jeune, tu as 22 ans, euh, en tant que jeune, après avoir fait un tel songe, après avoir compris que ben, c'est réel en fait, le Seigneur revient vraiment, euh, qu'est-ce que ça, ça te pousse à réagir comment par rapport à ta propre vie, parce qu'au jour d'aujourd'hui, tu cherches le Seigneur, mais tu n'es pas totalement encore, comme tu le disais, tu n'as pas totalement donné ton cœur. Mm -hmm. Ce songe-là, qu'est-ce qu'il provoque dans ta vie Honnêtement, je me dis, il n'y a plus le temps. Voilà, on ne sait pas quand ça va arriver, on ne sait pas quand on va partir, voilà. Moi, je n'ai pas envie d'être là le jour de l'enlèvement et enfin, de rester là, en fait, juste après le jour de l'enlèvement. Et je me dis, il faut que je me réveille, quoi. Il faut que je me réveille, c'est bientôt la fin, en fait. Et c'est réel, tout ça, donc euh, voilà. Il est temps, en fait, de il est temps de se réveiller, voilà. Tout le monde, même, dans ce monde. Amen, Amen. je pense que tout est dit, tout est clair il euh, n'y a pas grand chose à ajouter je pense que c'est une interpellation pour tout le monde préparons-nous frères et sœurs préparons nos familles euh, prions pour nos familles, prions pour les brebis qui sont encore perdus parce que le Seigneur veut encore sauver des âmes et, euh, et voilà, à bientôt frères et sœurs